Bonjour à tous, bienvenue sur cette Web TV de Ville et Village Internet. Nous allons traiter le sujet aujourd'hui de la formation des agents à la culture numérique. Je suis Constant Delatte de l'association des BALAB, Déba Association des professionnels de la concertation, et je vais animer cette discussion. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Anne Lehenanf. Anne Lehenanf, vous êtes adjointe au maire de Vannes, et également, vous me l'avez mentionné, réserviste citoyenne dans le Morbihan, cyber, cyber, cyber citoyenne dans le Morbihan, vous nous expliquerez ce que c'est, c'est intéressant par rapport à notre sujet. Euh, Monsieur Joël Mécantard, vous êtes euh, adjoint maire de Dijon et également responsable du euh, master ressources humaines dans la fonction publique euh, à Dijon. Vous nous expliquerez également plus en détail. Euh, notre sujet aujourd'hui, donc la, la formation des agents à la culture, du, à la culture numérique. Peut-être, euh, Madame Lehénan, vous pouvez nous. Euh, euh, en, lancer le sujet en, en expliquant les, les enjeux finalement. Pourquoi a-t-on besoin de, de, de former les agents à, à cette culture du numérique bah Plutôt que vous parler des enjeux, je vais vous parler plutôt d'une expérience et d'une analyse que j'ai pu faire avec les équipes de la DSI à Vannes, face à deux situations différentes qui concernent le numérique. Première situation, à la demande d'une élue, euh, notamment à la jeunesse, petite enfance, euh, elle nous demande de réfléchir à un outil facilitant la dématérialisation euh, de ces services, petite enfance, cantine, crèche, activités de loisirs, de bout en bout, c'est-à-dire de l'inscription jusqu'au paiement en ligne. Passionnant, excitant pour nous. Euh, donc on a réfléchi, on a travaillé avec, avec les services, probablement pas au bon niveau. Enfin, en tout cas, pas au niveau, on n'est pas assez descendu en profondeur euh, au niveau de la coopération. On est resté à l'élu référente, le DGA de ces services, éventuellement la chef de service. On n'est pas allé plus loin. Donc on a fait un comité de pilotage, on a monté, construit ce, cet outil. Et là où j'ai fait une première analyse, peut-être d'insatisfaction, ou en tout cas de non-performance totale, c'est qu'on a des bugs dans le mode de fonctionnement. Pourquoi Parce que la personne qui utilise au quotidien le guichet unique... Eh bien, elle ne s'est pas forcément approprié cet outil qui a transformé profondément l'agent de, de la collectivité, qui a profondément modifié sa façon de travailler. Et le pire, je dirais, qui puisse arriver à, à, à la DSI et à, à des élus comme moi au numérique, c'est de s'entendre dire que des vanter reçoivent des mails leur disant qu'ils vont recevoir par courrier. Euh, les informations nécessaires pour l'inscription de leur enfant. Qui Là, sont censés être transmises par mail qui ou sont évidemment par évidemment censés euh, qu'ils ont demandé des mois de travail pour que tout soit dématérialisé de bout en bout. il voilà. y a encore des courriers. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est plutôt, euh, je dirais, une remise en question sur la, mm -hmm. le mode d'implication de, de, des agents. D'accord. Je vais quand même donner en parallèle une, une expérience plutôt positive. L'arrivée du RGPD a profondément nous euh, bouleversé un petit peu nos, nos façons de penser et il y a un tel impact au niveau de, de la collectivité tout entière et de tous les agents et de tous les services que nous avons décidé avant de mettre en pratique les modifications d'organisation de travail en lien avec le RGPD et un petit peu plus loin sur la cybersécurité du coup, c'est qu'on a décidé de faire des, des sessions de sensibilisation de l'ensemble des agents de la ville de Vannes, c'est à dire les 1200 personnes, y compris celles qui ne sont pas en contact avec le numérique tous les jours pour un, expliquer les enjeux les enjeux d'abord de responsabilité qu'ils ont chacun, mais aussi de modification de leurs pratiques. Du coup, il y a une appropriation, il y a un projet collectif, une responsabilité collective. Donc voilà, je voulais donner en préambule deux exemples de méthodes qu'on a pu tester. Une qui n'est pas convaincante et on a repris, on, voilà, on va reprendre ça en main. Et l'autre qui, à l'inverse, parce qu'on a plutôt fait de la sensibilisation, de la pédagogie, de l'information, eh bien, il y a une sorte après d'acculturation et d'adhésion à un projet. Donc il y a un vrai besoin finalement, conclusion, de formation, de sensibilisation pour pouvoir faire passer euh, euh, certains, certains Alors Je ne vais sans doute pas euh, finalement euh, prêcher pour ma paroisse, mais je pense que la culture numérique ne passe pas par l'outil numérique, mais par la sensibilisation et par la formation, donc par l'ERH, par l'humain. D'accord. Monsieur Mécantard, vous semblez euh, Pardon, approuvé euh, J'approuve, oui. Euh, la, première, euh, la première expérience qui a été donnée, on l'a vécu aussi. On a décidé de, de partir, de, de tout dématérialiser pour l'inscription à Dijon, à, Dijon, de Dijon oui, oui. Euh, à la ville de Dijon, de tout dématérialiser pour l'inscription euh, euh, au niveau euh, scolaire, euh, le périscolaire, etc., pour les parents. Et euh, c'était aussi difficile parce que. Pour les agents c'est difficile, mais aussi pour les, pour les usagers, Mais ça a relativement bien marché, il y avait des points où on aidait euh, les personnes pour le faire et, et on, on a pu rencontrer euh, ce, que, ce, que, ce que vivent les citoyens finalement, c'est ce que peuvent vivre les agents quand ils sont euh, impactés par, euh, par l'arrivée euh, du numérique dans, dans les services. Il y a bien des années, euh, j'étais dans, dans un autre secteur. Euh, je me rappelle quand, il y avait, quand on a informatisé la gestion des stocks dans un, dans un crousse euh, et, et les marchés, les marchés publics à l'époque, c'était pareil. Les, les agents qui avaient l'habitude de travailler sur des marchés, euh, euh, comment dire, papier, classiques, voire arriver... Euh, la, la, on parlait de l'informatique euh, à l'époque, ça a été aussi un, un changement culturel. Alors, euh, sur ce que vous avez dit aussi, euh, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup euh, par rapport aux agents. Effectivement, il faut de la formation. Vous avez dit que vous étiez euh, référente cybersécurité. C'est cyber -sécurité. un vrai sujet. C'est un vrai sujet compte tenu des attaques qu'on a dans les systèmes informatiques. Et le maillon faible, souvent, dans les grosses euh, structures, bon, c'est vrai euh, à la ville, c'est vrai euh, sans doute à l'université et partout, dès qu'il y a beaucoup d'agents, euh, c'est le mail, etc. On rentre par ce, par ce biais-là et on peut affaiblir des systèmes de cette façon-là. Et enfin, euh, donc là, il y a un, un vrai travail de formation euh, euh, pour les agents. Il y a un vrai travail. Euh, on, a, on a remis, par exemple, à chacun de nos agents, un, un, euh, comment dire, une adresse. Euh, un, tous les agents ont maintenant une adresse informatique euh, @ville-dijon.fr. Bon, euh, mais après, quand on l'utilise, il euh, y a la façon d'utiliser. Euh, d'apprendre euh, euh, à vivre avec et, euh, et à ne pas avoir des pratiques à risque en termes d'utilisation du mail, etc. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez parlé d'une autre chose qui euh, m'intéresse directement sous mon autre casquette d'enseignant. De, enfin, Parce que vous êtes, du coup... Euh, donc, je suis professeur de droit public et je dirige le master qui s'appelle « Droit des ressources humaines des fonctions publiques » à l'Université de Bourgogne. Et moi, je dis il faut absolument qu'on forme nos jeunes, qui sont appelés donc soit à travailler en cabinet d'avocats spécialisés contentieux de la fonction publique, soit le plus souvent en service RH dans les collectivités territoriales, les administrations d'État ou hospitalières. Donc il faut absolument qu'ils aient une culture numérique, euh, j'allais dire, y compris, on en parlait avec, avec WebForce 3, des gens qui ont fait la, la. qui ont travaillé sur la grande école du numérique, y compris sur le codage. Et il y a une demande. Il y a une demande très forte. Euh, moi des, des étudiants ils ont quoi ils nous regardent je crois en ce moment hein. ils sont en bac plus 5 euh, ils sont demandeurs de cela et l'autre aspect on fait du droit c'est effectivement le RGPD moi je suis effaré euh, horrifié même de voir que. et je suis très content de savoir qu'à Vannes vous avez euh, on va peut-être profiter de votre expérience et peut-être euh, vous inviter ou, ou discuter de ces questions là euh, de voir que dans les services mais tous les services toutes les administrations ne sont pas prêtes au RGPD. Le RGPD, c'est 90 pages euh, au bulletin officiel de, des Donc communautés européennes. Le règlement européennes, général de protection, la protection des, des, données. des données. Or, quand vous, avez un quand vous gérez un service de personnel de, de ressources humaines, par définition, vous gérez des données euh, sensibles. Euh, et sensibles, des données euh, euh, personnelles. Donc il est important qu'on se prépare à tout cela, mm -hmm. y compris et beaucoup dans les services, euh, dans les services RH euh, euh, de gestion de personnel. Et là, on va voir. Donc j'ai conclu ça la semaine dernière, une formation de 6 heures avec une avocate spécialisée, euh, travail des étudiants, voilà vous avez 90 pages, vous relisez ces 90 pages, vous me sortez en euh, 3 pages, 4 pages, une note de synthèse sur les obligations qui découleront pour les services RH euh, dans les administrations où vous êtes susceptible d'aller en stage. Et après, travail avec l'avocate pour voir... Euh, pendant 6 heures, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais il faut s'y préparer, j'arrête tout sûr. de suite après, non, non, il faut s'y préparer parce que c'est obligatoire à compter du 28 mai 2018. Quelle collectivité dans la salle est prête à l'arrivée du RGPD je suis... enfin, Il y en a qui sont prêtes, bien évidemment, mais il y a beaucoup de, pas que les collectivités, les entreprises, les entreprises s'y préparent plus. D'ailleurs, notre formatrice, elle, elle prépare les entreprises privées mmh. Mais dans les collectivités publiques, les, les hôpitaux, euh, euh, même les administrations d'État, je crois que la question euh, mérite d'être posée. Parce que justement, vous évoquez donc une formation. Là, vous avez donné un exemple d'une un, session de formation. Anne-Lehénan, est-ce que vous avez l'impression, justement, ayant identifié ce besoin, que l'offre de formation est là, qu'il y a des, des, des possibilités de former les agents euh, en tant qu'élus Est-ce que vous êtes en mesure de les identifier et d'y recourir on aura forcément à, à investir, parce que je pense que c'est de l'investissement en fait, hein, euh, puisque euh, il va y avoir des besoins, puisqu'il va y avoir des réorganisations à cause du RGPD, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les pratiques tout simplement métiers, quand on dématérialise des services ou, ou qu'on modifie des pratiques dans des services, euh, des, des pratiques qui, qui, qui, qui ont lieu depuis des, des décennies. Donc c'est souvent vécu comme un, un choc, ou comme, euh, voire même une agression, parce qu'on euh, retire un peu cette impression-là du pouvoir, où il y a toujours euh, la notion que le numérique va, va, va être un petit peu le, le big brother, va un petit peu surveiller tous les travaux. Qu'on va perdre dans, le contrôle en voilà, tant qu'agent. Euh, euh, on... Non seulement de la formation sur les pratiques, mais aussi sur une désacralisation, une dédramatisation du numérique. En fait, le numérique n'est qu'un outil, qu outil, et, et fait, voilà nous, ce qu'on passe comme message à la vie de Vannes, pour justement alléger les tâches rébarbatives, lourdes, ennuyeuses des agents, les libérer de ces tâches-là parce que la machine peut le faire, et, euh, et que ça facilite le lien avec le citoyen, parce que l'objectif, il ne faut pas l'oublier, c'est de moderniser notre administration, et, de, et de, de, de faire en sorte que les citoyens n'aient pas à se déplacer au centre-ville de Vannes avec leur véhicule, tourner en rond pour trouver une place, pour venir chercher une attestation de naissance vous voyez, c'est des choses assez basiques, ou participer à, à des consultations sur la rénovation urbaine de la ville, à distance, depuis chez eux, après le boulot, mmh. le soir, voilà, c'est ça le but, c'est vraiment des choses plutôt euh, sympathiques dans les relations et innovantes dans les relations avec la ville. Donc il y a les modifications d'organisation de travail, mais aussi... Euh, C'est un moyen aussi de protéger la, la formation, c'est-à-dire à partir du moment où on est conscient des obligations qu'on a, et notamment au regard du RGPD, eh bien à ce moment-là, euh, ça, ça, ça les rassure et ça leur montre aussi qu'on les accompagne. Ils ne sont pas seuls face à leurs obligations, euh, notamment sur la protection des données. Est-ce que les collectivités vont avoir les moyens euh, de ces formations Alors à, à, à ce jour, on a, on a fait, nous, en Bretagne, quelques, euh, quelques enquêtes auprès de collectivités locales de différentes tailles. D'abord, un, euh, sur le RGPD, c'est une chose. Euh, les, les, les, les, donc Sur le RGPD, personne n'est prêt. Oui. Et personne n'a l'intention de dépenser un centime pour ça. D'accord. Hein, c'est pas budgété. D'accord. Donc ça, comme ça, moi, c'est clair, on évacue ce sujet là. Okay. Maintenant, sur les politiques publiques euh, volontaires euh, voulues par les élus locaux, euh, là, il y a des lignes budgétaires qui, sont, qui mm -hmm. sont bien sûr débloquées parce que ça fait partie, je dirais, aussi du rayonnement de la ville. Oui. Euh, On a conscience de, de, de voilà. ce besoin. Voilà, et c'est quelque chose de volontaire, c'est de l'innovation, c'est de l'image, mm -hmm. et puis surtout, c'est nécessaire. Il y a ce qui est imposé par l'administration publique, donc l'État, sur la modernisation de nos, nos, nos collectivités. Puis il y a ce qu'on a envie de faire vis-à-vis -vis de nos citoyens, vis-à-vis -vis de nos collègues élus et vis-à-vis -vis de... Ville Internet, tout simplement, puisqu'on est sûr. au cœur de Ville Internet. Ville Internet, c'est un fabuleux booster pour nous donner envie d'être innovants. Tout à fait. Merci beaucoup. Un, un petit mot pour conclure. Ben moi, je, je partage complètement ce qui vient d'être dit, et notamment un des points que vous avez dit d'une façon sous-jacente, mais aussi réelle par rapport à la peur. Euh, la machine va nous prendre notre travail. Euh, la machine ne prendra pas le travail. En revanche, si c'est... Tout dépend comment on le fait, si on le conçoit, et ça va être intéressant quand il y aura, je pense tout à l'heure, le, le secrétaire d'état de la fonction publique. Euh, ce, qui, ce qui va être intéressant, c'est justement de remettre de l'humain. Si on dégage effectivement des moyens, il ne faut pas voir cela en, en gain de productivité administrative, simplement, il faut voir l'humain qu'on met derrière. Je me rappelle, il y a longtemps, en 2004, on était dans un congrès à Séoul sur les questions du numérique, et il y avait un, un des intervenants à ce congrès international qui était en train d'expliquer que la poste au Japon... Euh, avait euh, hyper euh, dématérialisé, dématérialisé, etc. Et l'intervenante, qui est une de d'une université japonaise, qui expliquait que euh, finalement on regrette parce que les gens reveulent de l'humain. Et ils étaient en train de travailler sur remettre de l'humain. Euh, L'informatique, ce n'est pas quelque chose qui tue l'humain, c'est quelque chose qui peut le libérer et donner euh, justement ce que vous disiez euh, faire du positif avec les citoyens. L'aspect euh, valorisant. plus ouais. valorisant, qualitatif. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Merci d'avoir suivi cette Web TV. On se retrouve cet après-midi pour d'autres thématiques.